Bonjour les amis nous sommes le lundi 7 juin donc faisons une petite analyse des marchés. Comme vous avez pu voir euh, la semaine passée donc le marché a continué à monter. Moi j'espérais euh, une, une redescente du marché avant de pouvoir reprendre le marché à la hausse, malheureusement ça ne s'est pas produit donc j'aurais aimé une, une belle baisse comme on a eu ici donc euh, de 600 points mais euh, le marché continue d'être soutenu euh, par les banques centrales donc euh, il y a vraiment une, une puissance d'achat euh, assez importante donc il faut se contenter de petites corrections et de reprendre les trades à la hausse. Maintenant rien n'empêche que dans les prochains jours tout d'un coup on voit une chute assez importante donc il faut être vigilant et savoir saisir euh, ces opportunités mais pour le moment il faut bien admettre que c'est vraiment les acheteurs qui ont, qui ont la main. Par rapport aux vendeurs. Donc il faut essayer de, de choper les, les mèches comme vous voyez ici donc on est en H4. Euh, ces petite mèche donc j'ai pris un, un trade ce matin, j'ai déjà coupé 50% ici à 15700. Euh, on va voir euh, si le marché va aller beaucoup plus haut. Donc vous voyez j'ai coupé ici. Le tout bien sûr est de savoir lorsque vous prenez euh, une position à quel moment couper une partie et laisser une chance euh, au marché d'aller beaucoup plus haut. Quand vous tradez euh, donc comme cela. La semaine passée le marché était, était compliqué donc euh, j'ai fait une vidéo en expliquant qu'il y avait certains jours où il valait mieux ne pas trader. Après bien sûr euh, vous faites comme vous voulez mais si vous voulez trader dans des marchés un peu plus compliqués comme ça il faut bien sûr avoir une méthode efficace en scalping pour pouvoir euh, quand même gagner et ne pas perdre sur des marchés comme ça. Mais si vous n'avez pas d'expérience évitez de trader à ce moment-là parce que vous allez vous épuiser, vous allez vous énerver, parce que si vous n'acceptez pas des petites pertes et de temps en temps de prendre des petits gains aussi quand le marché ne vous donne pas plus, eh bien vous allez tous les jours perdre un petit peu d'argent au lieu d'en gagner. Donc il faut attendre que le marché se repositionne donc de manière à faire des mouvements plus importants Peut-être que cette semaine on aura ça donc ce matin vous voyez on a eu une belle mèche à, à la baisse euh, donc le marché a bien descendu à l'ouverture euh, du marché. Donc vous voyez j'avais pris euh, une, une, un trade à la baisse euh, et j'ai eu une petite perte mais qui a été largement compensée dès que j'ai pris le trade dans, dans l'autre sens. Euh, il faut accepter ça aussi donc si vous faites 10% ou 20% de pertes mais que vous faites 80% ou 90% de gains eh bien vous compenserez largement les pertes mais à ce niveau-là moi je n'avais aucune certitude que le marché allait se retourner. Donc on aurait peut-être eu une baisse beaucoup plus importante, on aurait peut-être fait 600 points donc ça valait la peine de le tenter et après vous voyez il y a eu une réaction du marché, les acheteurs ont réagi et j'ai su prendre le trait à l'achat. À ce niveau-ci vous voyez là j'ai encore un, un, stop, un stop gagnant donc que j'ai positionné et j'espère que le marché va casser et aller beaucoup plus haut. Sinon eh bien je, soit je laisserai le marché redescendre sur mon stop, soit je couperai avant et j'essaierai de prendre d'autres opportunités. Donc c'est comme ça que vous devez gagner. Là je, je, je suis déjà gagnant sur ma journée donc il n'y a pas de problème. On a eu ici un mouvement euh, qui a fait… Euh, 80, 90 points environ. Bon moi j'ai pris, pris un premier trade ici donc euh, avec euh, voilà, 65 points de gain sur, euh, sur mon premier trade donc j'ai coupé 50% de ma position et je laisse euh, courir euh, le trade, on verra ce qui va se passer. Peut-être qu'après je renforcerai ma position ou bien je couperai euh, avant que le marché ne redescende. Ça c'est euh, selon ce que va faire le marché. Moi je n'ai pas de boule de cristal donc je ne peux pas vous dire à l'avance faites ceci, faites cela. Euh, il faut arriver donc à, à prendre des opportunités en ayant une méthode efficace pour cela et vous avez toujours intérêt à prendre d'abord des scalps et après les, essayer de, de protéger votre, votre position donc remonter votre stop comme je l'explique dans mes formations. Et ça vous permettra donc de faire des beaux gains qui compenseront largement les pertes que vous faites. Donc si vous regardez euh, différents indicateurs comme ceux que j'utilise donc dans mes formations, vous voyez que clairement donc on a ici Shimoku qui nous, nous donne donc en H4 toujours un, un nuage vert donc haussier. Mon, mon indicateur SDI ici qui est vert sur toutes les unités de temps donc pour le moment on est toujours dans une tendance haussière, les bandes de Bollinger ouvertes donc on, on peut aller beaucoup plus haut. Euh, Est-ce qu'on va aller jusqu'au jusqu 16 000 On verra, euh, difficile à dire donc les 16 000 ça se situe à peu près ici voilà. Donc vous voyez on a encore un, un beau potentiel ici euh, J'espère moi que le marché ira si haut et que je pourrai garder mes positions mais euh, rien n'est garanti à ce niveau-là. Donc si on va voir sur les unités de temps plus petites M15 vous voyez euh, ça monte euh, ici puis c'est redescendu puis on a eu ce matin la, la forte chute. Là on est, on est encore à la hausse mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'on va casser les plus hauts ici Donc on a ici un plus haut qui est à 15706. On verra, on verra si les bandes de Bollinger s'ouvrent bien. Le tout est donc de profiter de, de positions comme ça avec les différents indicateurs donc, que je vous explique dans mes formations et bien vous pourrez prendre les trades au meilleur moment et lorsque c'est rapide comme un mouvement comme ça, c'est avec l'expérience que vous arriverez à vous dire bon il y a une meilleure probabilité que le marché va repartir à la hausse donc N'espérez pas prendre le trade toujours ici hein. donc ça c'est utopique ni de le prendre au plus haut qui, qui, qui va se produire. Mais il faut considérer que vous allez prendre peut-être 50-60% d'un beau trade et ce sera déjà pas mal. Si le mouvement fait 600 points eh bien vous faites quand même des beaux gains. Après ne prenez pas un levier trop trop important non plus parce que si vous prenez une perte, euh, et que ça, ça, ça prenne une partie trop importante de votre capital, ben ce serait dommage. Vous n'aurez plus le potentiel pour, euh, pour euh, faire beaucoup de trades gagnants, vous devrez limiter vos positions. Donc contentez-vous de petits gains au début si vous n'avez pas euh, un gros capital. Après essayez d'augmenter votre capital, essayez surtout d'être régulier. Et à ce moment-là si vous avez des gains réguliers vous pourrez montrer vos résultats autour de vous et vous aurez certainement des connaissances, des amis, de la famille qui vous confiera un peu d'argent pour augmenter votre capital. Vous partagez à ce moment-là les gains avec eux et c'est comme ça que vous pourrez petit à petit arriver peut-être un jour à vivre du trading. Mais au départ si vous n'avez pas un gros capital, euh, N'essayez pas de vivre avec le trading. Euh, parfois on me demande euh, est-ce qu'avec 1000 ou 2000 euros je peux gagner 1000 euros par mois, 2000 euros par mois Non ce n'est pas réaliste. Techniquement c'est faisable mais pour une personne qui aurait vraiment euh, des années d'expérience euh, derrière elle. Donc euh, si vous, vous êtes débutant, si vous n'avez pas suivi de formation bah, oubliez ça parce que votre capital vous allez le, le perdre vos 1 000 ou 2000 000 euros de capital vous allez les perdre rapidement forcément parce que vous ne connaissez pas les marchés, vous n'avez pas les bonnes techniques pour rentrer au bon moment, vous n'avez pas les bonnes techniques pour sortir au bon moment non plus. Donc euh, psychologiquement ça va être dur pour vous si vous comptez sur cet argent-là pour euh, gagner votre vie, payer votre loyer, manger. Donc euh, considérez le trading à ce moment-là comme une activité de loisir en quelque sorte qui vous permettra de gagner de l'argent petit à petit mais en apprenant de manière donc régulière à avoir des bons résultats. Mais je vous dis sans formation vous avez très peu de chances d'y arriver. Certains y sont arrivés après 10 ans, je suppose que vous aimeriez arriver à avoir des bons résultats avant ça. Donc je vous conseille de suivre des formations. J'ai créé des formations donc pour des débutants et pour des personnes déjà plus expérimentées. Donc vous avez un lien en dessous de ma vidéo, vous avez un lien qui apparaît également aussi. Donc ici au-dessus également vous avez des liens pour mes formations qui vous permettront d'arriver à avoir des résultats de manière régulière. Donc il n'y a pas de secret, le trading est une des activités où on peut gagner le plus d'argent. Mais assez curieusement beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas de formation pour, pour arriver à devenir bon dans ce domaine-là. Donc il faut des formations dans, dans tous les autres métiers mais certains s'imaginent qu'il ne faut pas payer de formation pour, pour devenir bon en trading. C'est paradoxal mais c'est la réalité à peu près 90% des gens qui font du trading ne suivent pas de formation au départ et c'est après avoir perdu parfois des sommes très importantes qu'ils se disent tiens peut-être que je devrais suivre une formation parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Donc c'est la réalité euh, qu'on rencontre tous les jours. Euh, je connais des personnes qui m'ont contacté qui ont pris des, mes formations après avoir perdu des centaines de milliers d'euros. C'est comme ça, il n'y a rien à faire donc les gens euh, ne veulent pas payer quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros euh, pour apprendre une activité qui peut, qui peut leur rapporter de l'argent toute leur vie. Et beaucoup d'argent. C'est assez paradoxal mais c'est comme ça que les gens voient les choses, ils préfèrent essayer eux-mêmes. Forcément c'est facile d'ouvrir un compte mais après arriver à avoir de bons résultats de manière régulière c'est tout à fait autre chose. Euh, si vous regardez euh, le marché, les marchés ben, ce n'est pas aussi évident. La semaine passée on avait par exemple sur l'euro-dollar on avait euh, euh, un beau marché, une belle, une belle hausse et vous voyez maintenant après le marché a stagné ben, sur l'euro-dollar euh, ce n'est pas du tout évident d'arriver à avoir des bons résultats euh, dans un marché comme ça si on est débutant. Donc euh, ce n'est pas parce qu'un marché est facile à un moment donné, ici si on a le Dow Jones, euh, que ça va rester facile tout le temps. Donc euh, quand vous avez une baisse comme ça, ben, il faut pouvoir la, la prendre. Lorsque vous avez des hausses comme ça, il faut pouvoir les prendre. Il ne faut pas paniquer quand, quand le marché se retourne contre votre position. Il faut pouvoir accepter de prendre des petites pertes et il faut également accepter de laisser le marché vous donner des gains et pas couper dès que vous avez 5 euros de, de gains. Donc euh, tout ça, ça s'apprend avec la pratique et surtout avec une bonne méthode parce que ce qui compte c'est de rentrer dans le marché au bon moment. Arriver à rentrer donc sur les extrémités d'un marché. Alors c'est très facile euh, quand le, le mouvement s'est passé mais c'est beaucoup plus difficile lorsque vous allez sur le 1 minute ou le 5 minutes et que vous devez prendre la décision de cliquer pour acheter ou pour vendre. Donc ça vous ne pourrez l'acquérir qu'avec le temps et en suivant des formations ça vous aidera donc, à trouver le moment pour rentrer le mieux sur le marché et ne jamais laisser une perte s'envoler. Donc, par contre, les gains, vous pouvez les laisser s'envoler sans problème. Tout ça, lorsque vous aurez la maîtrise d'une bonne méthode, vous pourrez arriver à avoir de manière régulière des gains. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Donc euh, je vous invite à, à suivre mes vidéos, à suivre mes formations, c'est comme ça que vous arriverez avec le temps à faire de manière régulière des bons résultats et à peut-être un jour à, à vivre du trading. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc je vous souhaite euh, de bons trades, donc si vous prenez euh, le DAX aujourd'hui, ben, je vous ai expliqué un petit peu comment je vois les choses. Pour le moment donc la, la tendance est toujours, euh, est toujours à la hausse. donc euh, essayez de prendre des points bas quand c'est possible mais euh, donc on n'a pas vraiment de, de, de tendance baissière assez, haute, assez forte pour le moment donc on reste dans, dans, dans un marché haussier. vous voyez ici on est en délit donc euh, bougie haussière donc il est clair qu'on est toujours à la hausse, euh, en délit on si on casse à un moment donné euh, Ishimoku ici bon ben là ça changera peut-être la donne mais pour le moment même si on regarde en weekly, regardez en weekly donc ça c'est la chute due au, à la crise du coronavirus et puis on est à la hausse donc tous les indicateurs sont à la hausse. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir.